Bonjour à tous, dans ce septième volet nous allons aborder la question de la lumière dans l'usine. Nous allons voir que la gestion de la lumière dans l'usine est totalement inédite et j'ai conscience que cela risque d'en dérouter plus d'un. Cependant je vous demanderai d'essayer de vous débarrasser de vos a priori sur la manière dont on gère la lumière car il me semble qu'avec usine on peut aller bien au-delà de ce qui est offert par les jeux d'orgue traditionnels. Alors cette première partie va juste euh, vous proposer un tour d'horizon de l'interface lumière, mais je vais essayer de tourner d'autres vidéos qui exploreront euh, différentes pistes pour pouvoir euh, se fabriquer des outils qui vont nous permettre d'appréhender la, la gestion de la lumière de manière assez originale, du moins je l'espère. Alors pour commencer, nous allons nous rendre dans les réglages d'usine en cliquant sur l'engrenage et dans l'onglet « Light ». A cet endroit nous avons accès à tous les différents réglages qui vont nous permettre de, de communiquer avec le DMX. Donc euh, dans la section Output nous avons ici euh, les périphériques susceptibles d'être détectés par l'ordinateur comme une NTEC USB Pro par exemple en USB. Là pour les besoins de la démonstration je n'ai pas d'interface donc rien n'apparaît mais cela ne m'empêche pas d'utiliser le module lumière pour autant. Alors, Usine fonctionne selon une logique de plot, autrement dit des plans de feu. On peut en créer plusieurs. Par défaut, il y en a deux. La plupart du temps, vous n'en aurez besoin que d'un. Mais on va laisser ça par défaut. Veillez à ce que DMX soit activé et le désactiver quand on n'a pas besoin d'utiliser la lumière. Alors, On s'aperçoit que quand on active DMX, les plots apparaissent à cet endroit-là et disparaissent quand le DMX n'est pas activé. Ici, nous avons tout ce qui a trait à l'ArtNet. Car usine peut gérer une infinité d'univers et voire même euh, gérer des, des configurations spéciales comme du pixel mapping, mais nous y reviendrons certainement euh, bien plus tard. Ici le DMX frame rate euh, qui est réglé par défaut sur 40 fps. Il euh, faut savoir que la trame DMX, c'est une série de valeurs qui est envoyée en permanence et rafraîchie à intervalles réguliers. Euh, voilà je rentrerai pas plus dans les détails mais euh, la valeur par défaut globalement fonctionne dans la majorité des cas et ici DMX Stratégie donc euh, pareil euh, pour les habitués de la lumière euh, traditionnelle highest win ça correspond à la logique euh, http si je ne dis pas de bêtises euh, qui consiste à quand deux valeurs sont envoyées au même dimmer c'est la plus grande qui prime voilà donc une fois que nous avons configuré tout ça nous pouvons nous rendre dans le plot donc voilà ça, ça, ça se présente sous forme d'une espèce de, de feuille vide dans laquelle nous allons pouvoir euh, placer nos projecteurs donc où va-t-on les trouver ces projecteurs et eh bien toujours dans le browser donc ctrl b pomme b la partie fixtures alors ici on voit que on a différents dossiers une liste complète de, de, des projecteurs qui sont répertoriés jusqu'alors dans le VIN. Pareil, euh, dans un, un chapitre euh, futur, nous essayons de voir comment compléter cette liste et créer soi-même ces fixtures. Euh, LED, euh, ça va rassembler euh, le, le, les projecteurs euh, un peu génériques qui fonctionnent en RVB avec des LED, et enfin PAR qui est euh, finalement le modèle de projecteur euh, traditionnel à un dimmer pour l'intensité et c'est tout. On peut voir ici aussi que j'ai une personnelle fixture dans laquelle je peux renseigner un dossier par l'intermédiaire toujours dans le menu de folders, voilà, et à cet endroit ici, je peux préciser un dossier dans lequel j'aurais mis mes propres fixtures, ce qui me permet de les conserver même quand je mets à jour usine. Voilà. Pour l'heure, nous allons nous intéresser uniquement au projecteur simple, donc euh, avec la dénomination PAR, mais ça peut être n'importe quel projecteur traditionnel. Donc voilà, je le fais simplement glisser dans mon plot, et on va voir à quoi ça ressemble. Donc euh, là, j'ai mon projecteur qui est symbolisé si je fais pomme L ou contrôle L ou en cliquant sur le verrou je peux déverrouiller une interface pour positionner mon projecteur à l'endroit où il se trouve symboliquement sur mon plan et si je clique dessus j'ai accès à ces paramètres donc je vois la caption que je peux renommer donc si je veux par exemple un contre voilà, c'est reporté à cet endroit-là. Je peux faire Alt-Click aussi pour le renommer ici. Voilà, si je le transforme en face. Si All Parameters, on verra euh, quand euh, il s'agit de projecteurs à paramètres euh, type euh, projecteur euh, automatique. Dimmer, euh, ça nous permet bah, de, de tester le projecteur et de lui donner une adresse donc, qui correspond à nos dimmers. Donc, euh, mettons 35 ramp count, ça va me permettre de piloter plusieurs projecteurs euh, à partir de cette fixture ça peut être assez pratique mais je ne vais pas rentrer dans les détails mais sachez simplement que voilà, si je renseigne 4 je me retrouve avec 4 projecteurs que je peux gérer directement depuis ce, ce symbole là et régler individuellement 4 de ceux là. Donc déjà rien qu'avec ça on peut envisager plusieurs euh, manières de procéder mais N'anticipons pas trop. C'est tout pour l'état du projecteur. Alors, je peux en créer un second ici. Je vais voir que usine va intelligemment incrémenter euh, la valeur du dimmer. Donc, j'étais sur 35, donc euh, usine me met 36. Je peux le placer à côté. Tac, le renommer aussi euh, contre du coup. Donc, du coup, en toute logique, j'aurai une face ici, un contre là. Je peux aussi dupliquer mon projecteur donc là en l'occurrence il va me le dupliquer en recopiant strictement tous les paramètres donc je vais avoir la même adresse dnx je vais l'appeler face court voilà, et celui-ci face jardin Je peux aussi euh, dupliquer euh, plusieurs fois hein, en indiquant le nombre de, de copies que je veux faire, ce qui peut être assez pratique pour euh, dupliquer rapidement des projecteurs. Et je vais les placer. Voilà, ceci étant fait, je me retrouve avec euh, une quantité de projecteurs non négligeable. Donc pour les patcher, je vais cliquez plutôt directement sur cet onglet et là je vois que j'ai accès à tous mes projecteurs euh, d'un seul coup d'œil et je peux les adresser alors ils sont correctement adressés puisqu'il a incrémenté mais je vais euh, mettons 42 36, euh, 12 voilà donc c'est si par exemple euh, je veux ici piloter deux projecteurs je peux lui dire euh, deux et du coup <coughs> j'ai la possibilité de patcher deux projecteurs. Ramp count ça me permet de gérer individuellement quand même les projecteurs mais si je veux faire juste un link je peux aller sur plus ici et rajouter des dimmers ce qui aura pour effet de piloter plusieurs projecteurs mais avec un seul fader. Donc vraiment typiquement dans le cas de figure où je couple mes projecteurs. À ce moment-là, par contre, je vais être obligé de me rendre dans les réglages propres du projecteur pour pouvoir adresser les dimmers supplémentaires qui seront couplés à mon dimmer principal. Je vais rapidement nommer mes projecteurs. ainsi j'ai une euh, représentation sommaire de mon plan de feu et je peux commencer à créer des états lumineux alors tout ça c'est bien joli mais comment je vais manipuler un nombre de projecteurs euh, qui est pas monstrueux pour l'instant mais malgré tout je peux pas euh, me contenter de les gérer comme ça individuellement donc déjà dans un premier temps ce que je peux faire c'est créer des groupes en allant en cliquant sur le plot et en appuyant sur Create Fixture Group, je crée un groupe dans lequel je vais pouvoir placer les projecteurs que je veux. Donc Par exemple, je peux mettre tous mes contres voilà, et nommer Contres. Ce qui me permet voilà de gérer tous mes contres d'un seul tenant. Je peux aussi vouloir faire un groupe qui va me me laisser la possibilité d'avoir des valeurs d'intensité différentes par projecteur. Et je peux aussi également créer plusieurs groupes contenant les mêmes projecteurs. Donc je vais dupliquer ce groupe. Simplement, ici, je vais l'appeler « contre-éclaté ». Et dans les propriétés du groupe, je vais désactiver « compact » ce qui me permet d'avoir à présent la main individuellement sur chaque valeur. Une fois que j'ai créé tous ces, toutes ces fixtures et tous ces groupes, je vais pouvoir commencer à créer des états en passant par la grille. Je vais vous montrer la manière basique de procéder, mais sachez qu'il existe une infinité de façons de faire. Donc, Je peux par exemple créer un état composé de mes contres à différentes intensités on va essayer de faire quelque chose de logique, donc je vais mettre, euh, par exemple, que les contres Un jardin. Donc je place ça dans la grille. Et je vais mettre ma face jardin. Alors vous noterez que j'ai réglé l'intensité euh, de manière différente. J'ai donc plusieurs possibilités. Soit je crée mon intensité et je place ma fixture dans la grille, et l'intensité que j'ai réglée est conservée. Soit j'ajuste l'intensité avec ce paramètre. Donc à présent, si je veux passer à un autre état, qui comporte les mêmes projecteurs, il me suffit de créer un nouvel état, par exemple avec ce groupe, et de placer ce groupe dans la grille. Et on peut imaginer que mes deux faces se retrouvent à la valeur suivante. On peut imaginer que j'ai besoin de mes deux faces dans la section suivante. Donc je peux simplement prolonger la face qui était déjà présente et ajouter cette nouvelle face, lui régler son intensité. Voilà. Et donc là, je peux passer de cet état à celui-ci. Et évidemment, je peux aussi appliquer un temps. Voilà, en sélectionnant avec Shift plusieurs fixtures, je peux régler le, le même temps sur les deux. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir ici que je n'ai pas besoin d'agir sur la face jardin puisqu'elle reste à la même intensité sur les deux sections. Voilà. Alors, je n'ai juste pas mis de valeur à ma face de cours donc on va revenir voilà donc j'ai mes contres qui basculent à leur nouvelle intensité et j'ai ma face court qui rejoint ma face jardin à 100 l'intérêt c'est que je peux très rapidement dissocier les temps entre mon contre et ma face par exemple voilà j'ai ma face court qui monte cut et mes contres qui font un transfert doux et ma face jardin qui ne bouge pas. Alors bien évidemment, euh, on peut envisager énormément de cas de figure. Et je dirais qu'on est à peu près en mesure de répondre à tous les cas traditionnels avec euh, juste ces manipulations-là. Sachant que ça peut être un petit peu déroutant parce qu'on n'a pas... Euh, une espèce de vision globale comme avec un jeu d'orgue où on a euh, nos 80 ou 200 circuits euh, présents en permanence euh, sous les yeux. En, en, en contrepartie, on a là euh, une construction qui permet vraiment des mouvements, euh, selon moi, beaucoup plus complexes. Alors, rien n'empêche, euh, par exemple, là j'ai fait euh, ce premier groupe de contre. Alors, on aurait pu aussi faire autrement. Et considérer que ces trois contres là qui s'allument euh, sur la première section euh, constituent un groupe à, à eux seuls. Donc je pourrais très bien faire un groupe contre jardin. Et je place mes trois contres à l'intérieur. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à multiplier le nombre de groupes. Ça peut être un peu effrayant parce qu'on se dit qu'on a beaucoup d'informations et que c'est confusant. Mais en revanche, ce qui est très avantageux, c'est que en jouant avec les différents groupes on peut du coup appliquer des, des temps de, de transfert différents en suivant euh, les projecteurs qui sont présents dans les groupes l'avantage aussi de gérer la lumière dans la grille c'est qu'on peut bénéficier de tout l'aspect temporel des sections et par exemple euh, une manière de faire à laquelle on penserait pas forcément pour construire un chaser alors Bien entendu, encore une fois, il y a la possibilité de construire avec des objets euh, tout un tas de, de mouvements dans la lumière, mais si on veut faire quelque chose de très basique, imaginons que je veuille faire un chaser de mes contres. Je peux tout à fait les placer dans la grille individuellement. Et faire une construction très poussée, un mouvement de chaser euh, qui tournerait en boucle par exemple alors il est à noter que la position du fixture dans la, la grille n'a aucune importance je pourrais mettre euh, ce projecteur là sur la ligne du dessous pour apporter de la clarté il est conseillé de mettre des couleurs différentes je peux également après jouer sur la vitesse voire même faire une boucle synchronisée à la mesure et donc très facilement aller chercher un son qui serait lui même synchronisé à la mesure et donc faire des chasers musicaux très facilement alors en double cliquant sur la section je agrandis celle ci pour me permettre de travailler plus en précision et je peux aussi évidemment Sélectionner plusieurs objets et leur mettre des temps. Voilà, alors si je veux fabriquer quelque chose de plus lisible, je peux aussi prendre mon groupe éclaté et lui régler directement des instantanités à l'intérieur. Voilà, donc là j'ai fait trois états et je peux m'amuser à les dupliquer. Après, plus simplement, si je veux faire une simple boucle sur trois états, il me suffit de répartir ces trois états sur la longueur globale de la section. Voilà, donc ça c'est des méthodes euh, un, un peu simplistes pour euh, très très rapidement construire un effet alors ça n'a pas tellement d'intérêt de les faire comme ça euh, sauf dans le cas où on aurait un fichier musical euh, qui serait directement placé dans la grille de cette façon on a la garantie d'avoir des mouvements de lumière parfaitement synchronisés avec la boucle sonore. Voilà, je pense que on a fait déjà un large tour d'horizon de, des possibilités euh, qu'offrent euh, la grille et usine. Pour, euh, gérer euh, assez simplement de la lumière euh, dans les prochaines vidéos nous essaierons d'aborder euh, euh, des dans les prochaines vidéos je tâcherai de vous montrer des dans la pro dans les prochaines vidéos je tâcherai de vous montrer des, des applications euh, peut-être plus euh, plus dédiées ou plus orientées euh, live par exemple ou euh, ou interactivité Et, euh et éventuellement aussi vous partager des petits objets que j'ai créés pour faciliter la manipulation de la lumière. Merci de votre attention, à bientôt.